Okay. Uh, welcome Bonjour et bienvenue tout le monde, aujourd'hui c'est le forum sur le commerce et euh, les politiques d'investissement, ce qui est organisé par le Seattle to Brussels Network. Je m'appelle Martin Konachini, je travaille pour euh, le Seattle to Brussels Network et je suis contente de vous avoir ici pour ce forum pour discuter euh, qu'est-ce qui euh, va mal avec le commerce, comment cela forme notre monde et euh, comment euh, régler les pouvoirs des grandes entreprises. Et on va discuter hein, comment changer cela, quel est le pouvoir des mouvements sociaux et euh, comment changer les euh, euh, politiques d'investissement et de commerce. Je suis très contente d'avoir ici à ma droite, euh, donc de votre perspective à, à gauche, euh, Lucia Barcena qui travaille avec euh, le Transnational Institute, TNI, ce qui est euh, euh, -moi, basé en Argentine. Elle est, fait partie de Better Without Free Trade Agreement Network qui combat les euh, euh, les accords bilatéraux et euh, de libre échange. À ma droite, c'est euh, Lucia Barsena du euh, TNI Transnational Institute et euh, elle se concentre sur euh, le traité sur la charte de l'énergie, ce qui est un des éléments clés. Euh, dans la transition énergétique dont nous avons tellement besoin Elle a travaillé aussi sur euh, les, euh, les échanges commerciaux en Espagne et euh, euh, lutté contre l'accord euh, de librement d'échange TTIP En plus il y a Nick Dirden de Global Justice Now Il euh, fait partie de la l'organisation euh, britannique d'attaque et euh, en ce moment il écrit un livre sur les euh, entreprises pharmaceutiques, comment ils ruinent notre santé et euh, il nous a aidé à bon, combattre euh, l'accord de TTIP et euh, un, un invité surpris, Thomas Coller, de l'Organisation de commerce mondial. Il euh, est engagé euh, contre le CETA, l'accord le, de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je vous souhaite la bienvenue. Et on commence avec la première discussion, euh, la première intervention. On commencera avec Nick. Donne-nous un aperçu euh, de pourquoi c'est important de se euh, pencher sur le, la traite internationale. Ça marche Merci, euh, Martin. Je suis content d'être ici. Je vous explique euh, avec plaisir pourquoi nous, en tant qu'activistes militants, euh, sommes engagés euh, dans euh, le commerce. Et s'il vous plaît, partagez-le avec ceux et celles qui ne sont pas présents ici. Donc, premièrement, le commerce aujourd'hui, les euh, régulations de commerce, tout ça, n'a pas beaucoup à faire avec euh, ce qu'on a nommé euh, la le libre échange dans le 19e siècle. Il s'agissait de baisser les euh, euh, les douanes. Mais aujourd'hui, quand on entend le, le mot douane, bah c'est pas ça fait plus vraiment partie de ces euh, euh, accords de libre échange. La politique de commerce, c'est surtout les, euh, règles, les régulations de la mondialisation. Et cela se passe surtout depuis euh, euh, le milieu des années 90 où sont euh, nées de nombreuses euh, relations de commerce et dans ces relations, les, les grandes entreprises... Euh, sont vraiment euh, puissants. Donc, quand on parle aujourd'hui des, euh, des accords euh, commerciaux, il faut être conscient du pouvoir du, des capitaux. Et euh, quand les pauvres deviennent plus pauvres, c'est comme ça. Et euh, si le monde euh, euh, est détruit, bon... Euh, Tant pis, finalement on profite euh, tous et toutes de cela, on pourra euh, avaler des pilules et on a notre euh, joli monde euh, du commerce. Les organisations et accords de euh, commerce, il y en a beaucoup d'institutions qui euh, organisent le commerce mondial. Les euh, droits humains, les euh, lois concernant le changement climatique, c'est différent. Les euh, lois du commerce sont appliquées. Je vous donne trois exemples. Je vais nommer des exemples et vous éclairer en ce qui, euh, ce qui, quand, ce qui euh, est l'intérêt des euh, lois de commerce et comment ils nous contrôlent au sein de la société. Donc, premièrement, les euh, lois concernant les douanes, ce n'est pas seulement les douanes. Donc, quand je vends quelque chose, il y a des régulations euh, différentes par rapport aux pays et euh, cela coûte cher. Donc, ce serait mieux de d'harmoniser les, euh, les lois entre les pays, mais euh, on pourra accorder les lois aux membres avec les prix les plus bas. Les douanes ont été inventées pour que l'on puisse garder nos niveaux de sécurité alimentaire pour sécuriser les droits des animaux. Tout cela est important, on veut continuer dans cette voie. Et si cela est changé au cours d'un accord euh, de commerce international, comme avec TTIP. Nous avons euh, tous et toutes compris comment euh, les euh, poulets sont élevés aux États-Unis, sont traités à la chlorine, à le, la viande après, et. Euh, puis, avec cet accord, on dirait en Europe, c'est aussi notre standard ici, donc on pourra importer ces poulets des États-Unis. L'effet serait clair, même si ce n'est pas mentionné dans l'accord qu'en Europe, on pourra traiter les poulets de cette façon. À la fin, les, les agriculteurs eh, ne peuvent plus agir différemment s'ils veulent être compétitifs. Il y a beaucoup de différentes régulations qui sont euh, influées par ces euh, lois de commerce. Et ce qui est impressionnant, c'est que cela se passe à huis clos. Cela me choque et je pense que c'est une des raisons pourquoi nous, nous avons été tellement... Euh, euh, on a réussi à, à stopper euh, le TTIP. Deuxième point, c'est les, euh, les euh, vaccins, euh, aussi contre le corona, par exemple, il y a des régulations différentes euh, par rapport aux pays. Quelques pays euh, achètent beaucoup de doses de, de vaccins, mais il y a un autre problème, que c'est que nous n'avons pas produit assez de vaccins. Et le, la raison est simple, parce que la propriété intellectuelle pour la production du, des vaccins, c'est dans les mains dans quelques entreprises. Donc Pfizer, Moderna pourraient décider qui produira les vaccins, qui les vend, et euh, aussi sur le prix. Donc ce sont des décisions des, des entreprises, et ça euh, au beau milieu d'une un, pandémie. Et cela fait partie... Euh, c'est dû à un euh, accord de libre-échange qui a été euh, euh, voté au milieu des années 80, 90. Donc euh, cela a changé profondément comment fonctionne euh, le commerce, surtout dans les pays en voie de développement. On peut voir comment les autres produisent les choses. Comme, euh, par exemple, on voit comment s'est développé le Royaume-Uni ou les états unis Mais euh, si on euh, évite cela, si la technologie ne peut pas être passée euh, à d'autres pays, cela empire cette euh, dynamique. Et cela nuirait aux capitalistes. Pendant la pandémie, on avait des entreprises qui avaient le droit de produire ces vaccins. Ils avaient la propriété intellectuelle. Et cela ne semble pas une loi de commerce, mais c'est une loi de commerce. C'était une pour les vaccins de, contre le Covid. Il y en aura des lois sur le changement climatique, sur euh, les technologies. Voilà. Et euh, le troisième exemple sont les euh, investissements. C'est un sujet important qui est souvent euh, oublié, oublié. Donc c'est la transaction d'argent. Il s'agit aussi de protéger cet argent des mécanismes étatiques. Il s'agit de plus en plus de la liberté de la monnaie et de la liberté de commerce. C'est aussi une, une vue très colonialiste parce que les, les anciens pouvoirs ont toujours cette, cette pouvoir sur les autres pays. C'était aussi nos pays, nos, les entreprises de nos pays qui exploitent ces droits et ces structures. Et ces entreprises veulent garder ces euh, mécanismes. Ils veulent empêcher que les euh, gouvernements décident autrement et euh, les empêchent d'agir de cette manière. Et euh, je ne veux pas parler trop en détail, mais le sujet euh, des mécanismes ISDS est dans le centre de, de nombreux investissements. surtout des grands investisseurs de l'étranger. Des entreprises transnationales et étrangères peuvent, euh, en vigueur avec la loi, peuvent euh, saisir un tribunal contre des pays où ils sont basés. Cela a été. Euh, euh, Créé pendant la colonialisation et c'est toujours exploité aujourd'hui. On avait réfléchi à comment on pourra accroître la pouvoir dans de nouveaux pays. On pourrait utiliser le, le militaire. Mais euh, avec ces mécanismes de commerce, c'est plus facile. Le pouvoir est accordé aux entreprises. Mais maintenant, avec le changement climatique, ce n'est plus seulement... On ne parle pas seulement du changement climatique. Euh, le cas de Philip Morris, euh, en Australie, il y avait... Euh, il voulait, euh, faire de, des profits avec du tabac et trouver injuste d'être euh, réglementé par l'État. Cela a été un cas de ISDS. Il y en a euh, d'autres exemples aussi et c'est euh, choquant. Je vais conclure en quelques mots. Cela semble très euh, sombre. Je pense que maintenant, ce sont des temps euh, intéressants et le soutien politique pour un tel système devient euh, plus faible. Même les personnes au sein de ce système ne sont plus euh, toujours d'accord. Comme par exemple le, euh, le navire qui a été bloqué dans le canal Suez parce que c'était euh, trop grand. Nos euh, chaînes de... Euh, Les chaînes d'approvisionnement euh, sont euh, dépendants de, du fait que nous pouvons transporter des, des biens vite autour du monde. Quand un, un navire est bloqué, tout le commerce tout est bloqué autour du monde. Même dans les États-Unis, où le gouvernement n'est pas tellement intéressé euh, aux accords, euh, de, de commerce mon gouvernement est très intéressé au, à ces accords mais je pense qu'il y a de plus en plus de résistance les gens disent qu'il faut agir autrement mais au niveau international on ne peut pas juste se retirer et produire tout de façon autonome nous avons besoin d'un autre système de commerce un système équitable qui est euh, juste et qui nous mène à travers des crises. Merci, Nick. Nous avons déjà parlé des procédures ISDS et de la manière dont cela empêche nos gouvernements d'agir. Maintenant, nous parlerons de la façon euh, d'impacter la situation climatique. Oui, en effet, je vais parler plus en détail de certains accords de libre-échange, notamment de la, du traité de la Charte de l'énergie. Je ne sais pas si vous, cela vous dit quelque chose. Le euh, titre du forum, c'est le commerce. Cela concerne plusieurs euh, sujets. Au sein de mon institut, on s'est spécialisé sur la protection de l'investissement. C'est une bonne opportunité pour regarder les différents mécanismes des accords sur l'investissement. Ce traité de la sur la charte de l'énergie n'est pas nouveau. Il a été euh, mis en place dans les années 90. D'autres pays ont rejoint l'accord plus tard. Vous voyez ici sur le tableau un escalier. Dans les années 90, une première étape a été franchie. C'était euh, après qu'un autre accord avait échoué. C'était un accord euh, euh, organisé par l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord a échoué, mais on avait besoin d'un autre système. Donc on a décidé d'établir plusieurs accords bilatéraux. Donc, dans les années 90, un grand nombre d'accords bilatéraux a, euh, euh, a été mis en place. Il y avait aussi un accord entre le Mexique et le Canada. Aujourd'hui, 52 pays ont rejoint cet accord. Cela en fait un des accords les plus importants au monde. Cet accord euh, concerne l'énergie politique. Il s'agit d'un accord euh, relatif à des investissements Énergétique. C'est le seul accord multilatéral relatif à la politique de l'énergie. Après l'effondrement de l'URSS, ce bloc de l'est n'existait plus. Mais on a dû assurer les investissements l'est de l'Europe. On a dû trouver euh, des façons d'assurer ces investissements. On a trouvé plusieurs possibilités. Mais, mais des entreprises telles que Shell ont également assisté aux négociations. Ils ont décidé le contenu de cet accord. Le but, c'était de créer un accord qui les aide, évidemment. On peut donc dire que ces accords ont été établis pour et avec des groupes internationaux. Après que l'accord a été signé, nous voyons aujourd'hui les premiers cas ISDS. Dans beaucoup de cas, ces procédures se rapportent au même accord de commerce. Regardons maintenant l'histoire, comment cela a été possible. 30 ans plus tard, nous voyons qu'il s'agit d'un accord euh, dont nous n'avons plus besoin. Cet accord va à l'encontre des régulations euh, modernes. Il s'agit euh, d'un accord qui est notamment euh, mis en avant par l'Union européenne, mais cela nous retombe dessus. Beaucoup de ces euh, procès ISDS euh, à des effets imprévus. On n'a pas pu prévoir ce qui se passe suite à cet accord. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un accord multilatéral favorable aux entreprises privées. Il n'est pas possible de le renégocier 52 pays qui font partie de cet accord doivent se tenir à cet accord. Si on décide d'autoriser des investissements de certains pays sous certaines conditions, on est euh, obligé d'accepter euh, cet accord. Cet accord donne du pouvoir aux entreprises. Nick a déjà expliqué comment ces droits sont renforcés. C'est à travers des tribunaux arbitraux. Ces tribunaux existent pour résoudre des conflits entre des entreprises et des États c'est une stratégie qui est souvent utilisée pour euh, résoudre des conflits entre des entreprises. C'est euh, une façon privée de résoudre des conflits. S'il s'agit de deux entreprises privées, il n'y a aucun problème. Il s'agit de deux entités privées qui ont un conflit. Mais s'il s'agit d'un État et d'une entreprise privée, cela veut dire que c'est notre agent à nous qui est concerné. L'intérêt public y joue un rôle. Si un investisseur et un État sont euh, élevés sur un même niveau, ben c'est très bizarre. L'investisseur est le seul à pouvoir, euh, à pouvoir saisir un tribunal. Ces tribunaux arbitraux regardent seulement l'accord de commerce. Ils ne considèrent pas les aspects sanitaires ou euh, écologiques. Dans 70% des cas, les tribunaux décident en faveur de l'investisseur. Une, euh, un aspect clé de la campagne contre le TTIP a été euh, l'opposition aux procédures ISDS. Le, la Cour de justice européenne a statué que les procédures ISDS euh, sont illégitimes. Les arbitres décident, décident ce qui se passe. On ne peut pas euh, trouver un moyen euh, pour empêcher les investisseurs de mal utiliser ce système. En plus, il s'agit d'un système colonial. Ce système a été mis en place après la décolonisation pour protéger les droits de certains pays colonia colonial. Quand on discute ces sujets, on répète que les investisseurs ont besoin d'un système qui protège leurs intérêts. Est-ce que les tribunaux internationaux ne sont pas assez équitables pour eux C'est un système qui a souvent été critiqué par des, ju euh, par des avocats, des juges. Malgré tout cela, le système n'a jamais été changé. Aujourd'hui, euh, le traité sur la charte de l'énergie euh, est euh, remis en question. Nous voyons un nombre augmentant de euh, plaintes contre ce traité. Il pourrait même y avoir plus de cas. Une nouvelle étude a publié des chiffres concernant le traité. 350 millions d'euros pourraient être payer en dommages dans le cadre de ces processus ISDS. Deux entreprises allemandes ont porté plainte contre les Pays-Bas car une loi euh, pourrait empêcher pourrait empêcher la distribution d'électricité venant de sources fossiles. Uniper a déjà été sauvé par le gouvernement allemand une fois. Le gouvernement a poussé Uniper à Um, retirer sa plainte. C'est un exemple d'une entreprise qui porte plainte contre un État. Un autre exemple se trouve um, en Grande-Bretagne. Cela concerne le commerce de charbon, si nous souhaitons atteindre l'objectif d'un d'1,5 degrés, nous avons besoin de plusieurs choses. Nous voyons un conflit entre les mesures pour la protection du climat et les entreprises. Le traité sur la charte de l'énergie ne peut pas rester tel quel. Beaucoup a changé ces 30 dernières années. Certains aspects de cet accord doivent être modifiés. Il y a quelques semaines, la version finale d'un traité euh, sur la charte de l'énergie modifiée a été publiée. Mais ce n'est pas encore assez loin car les procédures ESDS en font toujours partie. Toutefois, il s'agit d'une proposition flexible. Cette proposition comprend la protection pour les ressources fossiles pendant encore dix ans. Dix ans, ce n'est pas bien. Nous avons besoin d'agir en raison du changement climatique. Nous, les militants, nous disons que la version modifiée est encore très mauvaise, mais nous pouvons encore empêcher cet accord. Cette version modifiée a été publiée, mais elle n'a pas encore été signée. Les États membres doivent encore signer et certains pays ont déjà déclaré qu'ils n'accepteront pas ce nouveau traité, par exemple l'Espagne. Le ministre de la Transformation énergétique espagnol a dit qu'elle ne signera pas cette ce nouveau accord. Le gouvernement allemand a également exprimé des doutes. Les Pays-Bas ont aussi euh, ont aussi discuté de cette version modifiée au Parlement et ils ont décidé de ne pas signer. Nous, en tant qu'ONG, nous faisons tous pour donner euh, des informations au public. C'est comme euh, un vampire, quand euh, le soleil est… Euh, quand la lumière est… Euh, Quand les détails sont mis à lumière, la meurt. Merci beaucoup. Tu as ton propre microphone. Donc euh, Luciana va parler plus des relations entre l'Union européenne et euh, l'Amérique. Bonjour, bienvenue au Forum Commerce. C'est euh, passionnant, donc je vais faire un petit détour et après je reviens au sujet. Je me suis, euh, J'ai pensé que c'est vraiment génial que vous êtes ici, mais c'est euh, quand même peu de, peu de personnes. C'est le Forum Commerce et c'est quand même intéressant. Nous... Euh, Voyons les problèmes du commerce. Et Nick l'a déjà mentionné, le commerce, c'est pas seulement le commerce. Tout cela dont on parle maintenant, c'est euh, au-delà des frontières nationales. Et euh, c'est important pour les euh, pays de de faire fonctionner les accords et euh, cela devrait intéresser beaucoup plus de personnes. Et euh, pour cette raison, nous avons euh, noté au tableau quelque chose, hein, c'est un petit euh, diagramme sur les accords euh, commerciaux et comment ils se développent au cours des euh, années. Nous avons déjà mentionné le euh, sur la charte de l'énergie, le TCE, et aussi le NAFTA, l'accord le, de libre-échange nord-américain, et il y a aussi des accords commerciaux bilatéraux, et il y en a plus. Et c'est la façon dont on crée des lois pour tout le globe. La fin l'Union soviétique a engendré cette, euh, euh, ce développement. C'est la, la première, euh, première échelle. Et la deuxième échelle, c'est euh, la zone de libre-échange en Amérique. Vous pouvez comparer les textes. Il y a quelques personnes qui le font euh, vraiment. Il y a des personnes qui lisent les textes. Et on voit comment ces textes deviennent de plus en plus complexes. Il y en a de plus en plus d'autres problèmes qui n'ont pas été inclus dans le NAFTA. Et, et un troisième niveau, c'est le TTIP, que vous sûrement connaissez bien. Moi, personnellement, je connais mieux le TTP, parce que quelques pays euh, euh, latino-américains font partie de ce traité, ce accord. Et... Euh, je n'aurais pas pensé que je me serais endormie pendant le cours de géographie, mais le Royaume-Uni n'est pas inclus dans euh, cet accord. Donc il y a des euh, structures complexes, surtout en ce qui concerne euh, ce qu'ils font les, les pays au niveau euh, bureaucratique et administratifs, et euh, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, euh, on veut inclure tout dans ces accords. Nous avons trouvé un livre, presque de 35-40 pages, et euh, il s'agit de la cohérence les euh, États ne peuvent plus euh, agir comme avant. On avait des blocs auparavant qui empêchent des, euh, les actions de, des États. Après, il y a 30 chapitres dans le TPP et entre ces euh, 30 chapitres, il y en a seulement 5 euh, où on parle du commerce. Et dans les autres euh, 25 chapitres, on parle des services, des services financiers, le commerce en ligne, le, la propriété intellectuelle, la cohérence euh, coordinatrice, beaucoup de chapitres qui euh, parlent de ce que peuvent et ne peuvent pas faire les États. Et pour cette raison, je suis choquée que ce sont seulement nous, les, les militants, Chacun devrait le savoir. On pense souvent que seulement les experts des finances et de l'économie connaissent vraiment les détails. Mais on est de l'avis que tout le monde devrait le savoir. On va parler de comment on analyse ces développements. Après 1993, on avait les premières les implications de ces accords. Déjà, en 1994, il y avait de la résistance contre les accords. Les, les militants au Mexique euh, ne savaient pas vraiment ce qui euh, se passerait. Le texte était là, mais euh, ils ne savaient pas comment réagir. C'était quelque chose de nouveau. Et maintenant, nous avons... Euh, 30 ans, 25 ans que nous pouvons analyser, et on devrait l'analyser. Nous l'avons fait en Amérique latine, nous l'avons fait, mais nous avons beaucoup à faire encore. Nous avons besoin de, de soutien, de personnes, des têtes qui ont le savoir des, pour analyser les conséquences économiques des accords de libre-échange. On peut se demander pourquoi est-ce que les pays ont signé ces, ces accords Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qui se passerait Est-ce qu'ils ont trahi leur propre pays En Amérique latine, il se passait comme ça qu'il y avait principalement... Bah, il y a deux explications possibles. D'un côté, les pays en Amérique du Sud, comme l'Argentine, sont dans une crise de dette. Quand on voit comment les euh, accords ont été euh, accomplis, en 1992 euh, 13 il y avait euh, beaucoup de pays euh, latino-américains qui ont euh, adhéré aux accords. Il y avait beaucoup de pression de la part de la, du gouvernement euh, allemand, par exemple, qui voulaient euh, payer les dettes euh, de l'Argentine avec l'argent des euh, fonds. Donc il y a un lien entre la crise de dette et les accords de libre-échange. Un deuxième aspect, c'est qu'il avait beaucoup de promesses. Et aujourd'hui, nous voyons que les participants des, euh, des accords font toujours les mêmes promesses qu'à qu l'époque. Aussi, les entreprises moyennes, moyennes et petites, c'est la même chose, on devrait le voir en Colombie, au Pérou, les accords commerciaux ont influencé les mécanismes de commerce. Et on pourrait tirer les parallèles que cela se passe dans tous les pays et aussi dans son propre pays. Il y avait une personne qui disait qu'avec cet accord, les Mexicains ne doivent non plus, euh, ne doivent plus euh, émigrer euh, aux États-Unis. C'était en 1993. Nous avons euh, vu après donc, presque tous les pays de l'Amérique du Sud dans les accords de libre-échange, mais il y a toujours de l'immigration vers les États-Unis. des euh, pays en centre amérique sont euh, démilitaris démilitarisés et exportent des euh, produits alimentaires. Donc voilà le deuxième point, si on signe ces accords, on peut euh, vendre d'autres produits. Nous voyons que l'accord de la Mexique ou euh, euh, la Colombie avec l'Union européenne c'est euh, le contraire qui se passe et cela s'amplifie. Tout l'Amérique du Sud vend, exporte vers l'Union Européenne. Surtout des euh, produits euh, de la mer, des crevettes, du euh, thon, aussi des, des produits du, de la forêt tropicale, du café, du cacao et euh, certains fleurs. Il y a aussi des minéraux dans les terres, euh, l'or, le pétrole et le gaz, bien sûr. En Colombie, euh, la Colombie exporte beaucoup de pétrole et de gaz vers l'Union Européenne. Nous avons aussi des... Euh, euh, produits sur les champs, le blé par exemple. Chaque deuxième pays euh, sud-américain exporte ses produits vers l'Union européenne. Et euh, qu'est-ce qui exporte l'Union européenne vers l'Amérique du Sud Ils exportent des moteurs, des avions, des euh, voitures, des hélicoptères, des vaccins, des antibiotiques. Il y a donc une, une imbalance en ce qui concerne les exportations. Et cela est un problème parce que nous l'avons vécu. Les accords de libre-échange pour les pays du Sud, je parle surtout de, de l'Amérique du Sud parce que je m'y connais bien, donc les, les accords de libre-échange ont renforcé la, le militantisme, l'activisme dans ces pays. La transformation énergétique en Europe est aussi un facteur. Mais les accords, les nouveaux accords, avec, par exemple avec le Mexique, ont d'autres objectifs. Ils veulent donner euh, l'accès au lithium pour les pays européens, pour euh, la fabrication de batteries pour les euh, voitures électriques. En, Am en Amérique du Sud, nous avons le mécanisme du commerce. Et euh, l'Union européenne le exploite ce mécanismes pour pouvoir avoir des euh, ressources pour la transition énergétique et qu quelles sont les conséquences c'est que les problèmes restent dans d'autres régions comme par exemple dans les Andes il y a une autre question qu'il faut se poser est-ce qu'on peut parler d'un nouveau accord un nouveau euh, changement avec ces accords euh, de libre-échange et je pense que non les accords sont aussi sur, le, portent aussi sur le capitalisme dans notre société et avec ces accords de libre-échange nous ne pouvons pas changer les sociétés. Merci beaucoup. Thank you so much Luciana and now Thomas uh, please tell us what, what it Thomas, dis-nous, de quoi on parle maintenant Pourquoi c'est si important euh, Merci beaucoup pour euh, ces présentations. Je suis très contente que ça ait été euh, montré ici, que dans le commerce, euh, il y a largement plus que, que le commerce. C'était des très bonnes présentations. Moi, je suis ici depuis six ans, mais cette organisation attaque allemand avec la BTO. Je veux dire, Annick, qui a dit trois aspects les droits intellectuels, euh, l'investition et... Euh, oui, tu ne l'as pas dit parce que c'était déjà fait, en fait. C'était déjà privatisé et déjà sur euh, le marché. Avant 6 ou 7 ans, ça a commencé avec TTIP. On avait mis euh, le point le plus important euh, Le Parlement européen s'est mis d'accord. C'était en 2017. En même temps, Trump est devenu président des États-Unis. Il a renégocié l'accord NAFTA. Il faut souligner que... Euh, en effet, certains aspects ont été virés de l'accord après NAFTA. Donc le public n'a pas vraiment été intéressé. Les journalistes n'ont plus vraiment publié des articles au sujet. On a attendu un peu si euh, plainte contre cet ont été euh, décidées des plaintes qui ont été déposées en 2016. On a attendu euh, la décision plus tôt, mais elle est venue cette année, en février ou en mars. mars. Depuis ce temps, euh, personne n'a parlé du sujet. Le monde politique a attendu. Je parle de la politique allemande notamment. Car CETA, c'est un accord européen mixte. Les Parlement des États membres de l'Union européenne participe à la ratification de l'accord. Cela a été modifié en ce qui concerne les accords plus tard qui ont pu être ratifiés sans les parlements nationaux. Alors, la décision de la Cour de justice allemande Le parti chrétien-démocrate a à six reprises essayé de proposer une loi. Donc euh, la CDU a proposé six lois différentes au Parlement. Les Verts qui sont au pouvoir maintenant, qui sont au gouvernement. Depuis automne, nous avons un gouvernement... Euh, Établi par les Verts, le SPD et le Parti libéral. Ils ont décidé de proposer une loi au Parlement. Mais ils ont toujours une ambition. Lucia a déjà parlé de la protection des investissements. Ils ont voulu euh, l'atténuer. C'est déjà le cas dans l'accord CETA. Mais il ne s'agit pas d'une modifi modification euh, euh, globale dans l'accord CETA. Les Verts ont dit qu'ils donnent leur accord seulement si cette protection des investissements est vraiment modifiée. Cette protection ne devrait plus être exploitable. Je parle notamment euh, euh, du problème que le terme investissement n'est pas clairement défini. Tout est donc encore très vague. Les Verts veulent donner leur accord seulement si une explication est trouvée pour cela. Après l'été, une deuxième et troisième lecture de l'accord est prévue au Parlement. L'Allemagne serait un pays en plus à ratifier l'accord CETA. D'autres pays manquent encore, comme par exemple la Belgique, l'Italie et encore d'autres. CETA ne serait pas encore complètement ratifié, mais pour nous, c'est le début pour et l'opportunité pour exprimer notre opposition. C'est alors la raison pour laquelle c'est à nouveau un sujet actu de l'actualité. C'est euh, peut-être un hasard que tout cela se mélange aujourd'hui. Nous avons cette guerre de la Russie contre l'Ukraine je pense qu'on en parle aussi dans le reste de l'Europe. Poutine a décidé de ne plus exporter autant de gaz. On doit donc nous poser des questions. Aurons-nous assez de gaz pour chauffer nos appartements en hiver Moi aussi, j'ai un chauffage qui fonctionne avec le gaz. C'est alors la situation actuelle la situation politique est intéressante aussi. On souhaite euh, s'opposer à la Russie. Beaucoup disent alors qu'ils ne s'intéressent plus aux problèmes de ceta etc. Ils disent que les Canadiens sont nos amis, on doit coopérer, ils sont des démocrates. Donc si on ne peut pas coopérer avec eux, avec qui d'autre Notre ministre de l'économie vert s'est même rendu au Qatar pour négocier sur le gaz. Donc cela doit être possible avec le Canada. Je pense que c'est le discours d'aujourd'hui. Je ne sais pas euh, si vous le savez, il y a euh, une organisation écologique, Urgewald, en Allemagne, Il montre quelles entreprises font des investissements dans les sources d'énergie fossiles. Ainsi, ceux qui souhaitent investir dans les entreprises durables peuvent choisir de ne pas investir, investir dans ces entreprises-là. Je trouve que c'est un très bon travail. Ils ont ce projet et ils ont publié une liste de 25 projets mondiaux qui sont vraiment un scandale, soit parce qu'ils ont des conséquences euh, négatives sur le climat, parce qu'ils euh, ne respectent pas les droits des populations indigènes, etc. Et parmi ces 25 projets, 5 sont situés au Canada. Le Canada est donc euh, à la tête de cette liste. Une, un sixième projet se trouve aux États-Unis. Il s'agit aussi d'un projet de pipeline pour le gaz. Je pense que ce qu'on devrait faire désormais, c'est de vraiment euh, mettre le doigt sur cette contradiction. Donc, on ne peut pas dire que le Canada est un partenaire euh, sans problème. On ne peut pas ignorer ces problèmes-là. D'un côté, on peut faire une politique à court terme, une politique de crise. C'est compréhensible de le faire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas d'où le gaz viendra cet hiver. Mais la crise, la politique de crise est une chose, mais des mesures à long terme qui garantissent des droits, c'est autre chose. D'un côté, nous avons cette protection des investissements. C'est très clair. C ce sont des mesures à long terme il y a des paragraphes qui euh, décident pour des décennies. Ce sont donc euh, des protections pour des investissements à long terme. Mais cela commence dans le court terme. Cet est déjà appliqué aujourd'hui. C'est déjà entré en vigueur sauf la protection des investissements. Les, la libéralisation Libéralisation y joue un rôle aussi. Par exemple, euh, on doit juste laisser les trains entrer le pays. Cela empêche les gouvernements euh, d'agir. Vous avez peut-être... Euh, entendu parler du pétrole à sable bitumineux qui vient du Canada. Ce pétrole a été récupéré sur un territoire de la taille du Royaume-Uni. Sur ce territoire, beaucoup de CO2 a été séquestré car il y avait une forêt sur ce territoire-là. On a dû euh, abattre tout, euh, tous les arbres pour, euh, pour récupérer le pétrole. Si on brûle tout ce pétrole-là... Euh, la température augmenterait de 0,4 degrés. C'est déjà assez pour dépasser l'objectif d'1,5 de degrés. Le processus pour récupérer le sable bitumineux est très nuisible au climat car beaucoup de CO2 est émis lors du processus. Donc c'est un des exemples, un de ces cinq projets au Canada. Et ce projet est déjà euh, inacceptable si on souhaite donner une euh, possibilité à protéger le climat. Ces accords de libre-échange euh, décide des mesures à long terme donc on ne peut pas euh, on ne peut pas accepter un accord avec un pays qui entretient de tels projets je vais être bref du 9 au 24 septembre il y aura une semaine à projet c'est une un projet qui est en coopération avec ATT&CK. Dehors, euh, vous pouvez recevoir plus d'informations. Merci. Euh, merci beaucoup, Thomas. Je pense que Nous avons beaucoup entendu de notre commerce actuel. Est-ce que vous avez encore des questions, des pensées Je veux encore une fois entendre des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les accords de commerce Et quelles sont les victimes qu'on a déjà fait Je pense qu'on a déjà dit un peu qu ce qu'on a déjà réussi, mais il faut encore lutter. Ce pas fini. Ce qu'on veut, c'est le contraire de ce qu'ils font ces accords de commerce. On veut qu'on peut agir avec ce commerce des climats, qu'on peut réguler du capital et des investissements, et c'est dans l'intérêt public. Je ne pense pas que c'est si utopique que ça ressemble. Regardons le système de après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des douanes et moins de gens sont au travail. Si ça n'aide pas, on ne le fait pas. Mais il y a tellement des... Celui-ci, c'est le système qu'on a eu à la fin des années 90. Mais aussi, euh, en lien avec le capitalisme, il y a autre chose. Les mots et les conditions dans le commerce sont contre la plus grande partie du monde. Ils vendent des métals et nous on fait les choses les plus chères. Les... Et ici je ne vois pas vraiment comment un pays pourra changer quelque chose. Il n'y a pas qu'un seul pays qui pourra vendre des avocats. Faut... C'est tout à fait autre chose qu'on a vu dans les derniers euh, 25 ans. Beaucoup de pays à l'Amérique du Sud ont développé un autre système de commerce. Celui-ci euh, est fondé sur de la solidarité et pas sur, euh, sur un combat. Il y, a un certain, il y a un certain moyen qui montre comment on puisse agir autrement. Cette question nous a posé très, très euh, fréquemment. On n'a pas cette alternative, mais qu'est-ce qui est une alternative au euh, accord de l'énergie charte On veut avoir euh, la parole en ce qui concerne ce qui se passe avec notre énergie. Mais bien sûr que c'est que les grandes entreprises qui profitent. Et celui-ci ne sont pas connus qu'ils partagent leur richesse partout dans le monde. Premièrement, il faut voir ceci. Il faut arrêter de combattre ces euh, accords de libre-échange. C'est vraiment difficile. Si on dit qu'on ne veut pas des accords de libre-échange, c'est pas qu'on ne veut pas de liberté. Il faut continuer d'éliter. Et il faut voir qu'il faut des, des accords de libre-échange pour continuer Il y a aussi des accords qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre le système de libre-échange et le reste. C'est justement le caractère de ces accords. Donc pourquoi est-ce qu'ils existent en fait En fin de compte, ce sont nous, les citoyennes et citoyens, qui souffrent. Les entreprises font de plus en plus de l'argent. Et nous, nous avons des crises de pétrole, alors que les riches deviennent encore plus riches. Ils ne partagent pas les richesses. Et ils euh, annulent toute compétition. Il est de plus en plus difficile de rester compétitif. Car pas tout le monde a assez. Accords qui les protège. Nous avons un exemple d'un projet qui, qui est censé soutenir la transition énergétique. Car dans cette transition, on doit veiller à ce que certaines entreprises ne privatisent pas le nouvel, nouveau système. Ce sont certainement les mêmes entreprises qui nous euh, accompagnent à travers cette transition. Évidemment, nous avons besoin d'un grand nombre d'investissements. Mais ce ne sera pas seulement à travers ces accords de libre-échange mais aussi à travers des mesures nationaux, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Nous devons investir dans ce secteur et non pas dans les accords de libre-échange. Tous ces accords coûtent des millions d'euros, notamment les plaintes. On devrait peut-être maintenant parler des personnes qui profitent de ces millions. Ce ne sont pas nous. Nous essayons de trouver des mécanismes pour contrôler les entreprises. Un exemple, euh, on veut qu'ils respectent les droits humains. Les lois relatives aux investissements deviennent de plus en plus complexes et en même temps, les droits humains sont de moins en moins respectés. Cela n'est plus en équilibre. Nous allons de plus en plus loin. On a des tribunaux de plus en plus précis pour les entreprises, mais nous ne faisons pas de progrès concernant les droits humains. Nous avons besoin d'une alternative. Nous avons besoin de lois contraignantes pour les entreprises quand ils ne respectent pas les droits humains. Mais on a encore beaucoup de mal. Nous n'avons pas le temps pour en parler. Mais sur notre site web, vous trouvez plus d'informations. Pour ma part, nous avons beaucoup en parlé au sein des organisations euh, latino-américaines. Quelles sont les euh, solutions Ce que nous voulons, c'est que nous ne nous voulons plus d'accords de, de, de libre-échange. Aucun. Parce que tous les accords sont mauvais. On ne peut pas les embellir. On ne peut pas... Ajouter un chapitre sur le genre et le commerce dans par exemple l'accord entre le Chili et l'Argentine. Ils ont par exemple ajouté un chapitre et on a dit que c'est un accord très moderne parce qu'il y a ce chapitre et c'est comme ça qu'ils veulent apaiser les mouvements féministes donc avec ce chapitre. Mais ce chapitre n'est pas important. Les chapitres importants, c'est les chapitres que, sur lesquels agissent les euh, tribunaux arbitre, arbitraux. Et on a le sentiment que l'Union européenne dit... Voici, c'est le contrat. Faites comme vous, vous, vous avez envie. Et je vais dire quelque chose de très radical. Je vais le formuler de façon euh, jolie, mais c'est très radical. Nous voulons savoir quelles sont les conséquences de ces, euh, de ces accords. Donc après 25 années... Les gouvernements ne peuvent pas montrer des conséquences des, euh, positives. Nous savons que nous avons la raison sur notre côté, mais nous avons besoin d'une discussion technique. C'est euh, des textes de loi, ce n'est pas très intéressant, mais nous avons besoin de plus de personnes qui discutent avec nous. Nous avons besoin de des discussions politiques dans, au sein des parlementaires. Parmi les hommes et femmes politiques, et c'est juste un exemple, le gouvernement du Chili a toujours répété que pendant la campagne, campagne électorale, qui vont réviser les textes de loi et les accords. Et... Euh, on disait au contraire ah ils vont nous couper du reste du monde on pourra plus jamais exporter des produits on aurait plus de produits pour nous et maintenant on achète des, des petits pois du Canada mais les petits pois qui sont qui peuvent être cultivés au Chili sont importés en fait du pays le plus au nord de l'Amérique et sont importés au sud c'est la même chose qui se passe en Équateur. Là, on a vu comment ces accords nuisent à nos sociétés. Après, on pourra discuter des effets. Mais avant de discuter, il faut avoir les chiffres. Et après, on peut partir de là. Thomas, à vous. Oui, une petite, un petit ajout sur l'aspect des chiffres. Pendant le débat au Bundestag, une parlementaire avait raconté que le produit euh, euh, social augmentera de 12 milliards d'euros. C'est euh, rien. Nous avons un, un PIB euh, social qui commençait avec euh, 17 milliards billard d'euros et on dit euh, que là cet accord c'est un grand euh, euh, renouvellement économique et en plus c'est juste de l'effet pendant un an et si on voit les effets sur 15 ans c'est encore moins que rien je peux donc euh, continuer beaucoup de choses qui ont été mentionnées je pense qu'il faut revenir à ce que le droit des peuples, comme nous le revendiquant dans nos pays, met au centre la dignité humaine et que cela rend possible le, de sauver le climat. C'est aussi ce qu'il disait Luciana dans son discours que ce sont les euh, accords bilatéraux mais aussi les accords de l'Organisation mondiale du commerce qui ont de, de très forts mécanismes et aussi euh, du point de vue juridique c'est pas le fait mais euh, en pratique ils sont au, en dessus des, euh, des accords des droits humains et il faut en il faut mettre fin à cela. Les euh, droits humains et euh, la protection du cli climat doivent être euh, en premier lieu. Et euh, d'un côté, je pense que Nick a raison quand il disait euh, que le système euh, de commerce mondial commence cela a fonctionné. Avant les premiers accords de libre-échange, il n'y avait pas cette façon de euh, décider de la, des euh, parties de libre-échange, c'était les euh, pays, les États qui ont euh, agi euh, au niveau national et on pouvait trouver des solutions au niveau européen euh, pour sauver euh, l'atmosphère à l'époque euh, avec la couche d'ozone. En 1980, il y avait un rapport de l'ONU où on revendiquait de créer des capacités dans les énergies renouvelables. Et si on aurait commencé à l'époque, on serait à un autre niveau aujourd'hui. Donc ça, c'est un aspect que le pouvoir de ce, des régimes de libre-échange sont réduits et que les politiques nationaux ont plus de pouvoir et peuvent établir des coopérations entre les, les États. Mais un autre aspect qui concerne aussi le, le droit des peuples, il y a la notion des normes contraignantes qui euh, sont valables pour tous les euh, accords qui sont euh, signés entre les États, donc euh, les États peuvent décider euh, librement avec qui ils signent des contrats, mais euh, il y a quelques normes qui doivent être respectées et euh, même les États dans les, euh, les accords bilatéraux comme par exemple les euh, droits humains fondamentaux. Et ce que nous voyons avec le régime de libre échange, c'est que le régime de libre échange se pose au-dessus du droit des peuples. Et je pense qu'il faut aussi parler de ce procès, de la méthode du Coggins. Ce n'est pas possible que les règles du libre-échange, donc il faut que le droit des peuples est au service des gens, des personnes, des sociétés et pas au service des entreprises. Une idée, c'est par exemple que l'accord de Paris fait partie de ce use Cogent et après on peut voir euh, analyser CETA et tous les autres accords. Et si on voit que les accords ne respectent pas les accords de Paris, on pourra demander au cours de justice internationale l'annulation de ces, ces accords. Ce n'est pas un chemin qui mène au succès, mais c'est une possibilité. Que l'on pourra essayer. C'est tout d'abord, il s'agit de revendiquer que le droit des peuples soit imposé d'une autre façon et n'est pas appliqué pour des intérêts des entreprises. Nous avons toujours le. Euh, l'échange entre les intérêts des euh, entreprises et les droits humains, mais maintenant c'est le moment de dire que nous avons... Nous devons euh, mettre le droit des peuples au service des euh, gens. Thank you so much. Uh... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant l'opportunité pour vous de poser des questions et pour discuter. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez vous rejoindre demain à 10 h pour nos ateliers. Nous aurons une, un atelier concernant les accords non pas ratifiés. C'est un atelier avec Luciana, Demain à 10h. Maintenant, vous avez la possibilité de poser des questions. Levez la main et quand je vous appelle, vous pouvez venir euh, à l'avant de la scène pour euh, poser une question au micro. Vous pouvez parler en allemand, en français, en anglais... Je pense que les arguments contre ces accords de libre-échange, nous les connaissons tous depuis des années. Ils ont été mentionnés et partagés lors d'autres euh, universités d'été, par exemple à Paris. Mais la manière de mobiliser de mettre la pression de d'agir ce n'est pas encore clair je dois dire qu'il y a peut-être 20 personnes ici dans la salle en 2015 nous avons eu des centaines de personnes lors de ces conférences il y avait beaucoup plus de personnes pourquoi cette question importante pour la démocratie n'est plus présente dans le public? Nous avons perdu cet intérêt. Quand c'est l'Union européenne qui signe ces accords, ces accords ne sont plus annulables. Nous avons donc une possibilité. Une fois que tous les pays ont ratifié les accords, on ne peut, un pays ne peut plus se retirer de cet accord. Nous aurions donc perdu. Alors comment pouvons-nous mobiliser le grand public alors que la plupart des personnes n'est plus intéressée Merci beaucoup pour euh, toutes vos interventions. Il est toujours important de euh, penser à tous ces points. Évidemment, nous pouvons penser à l'air avant les accords, mais est-ce que ce n'est pas un point de vue euh, centré sur les pays occidentaux. Si on pose la question aux pays africains, ils diraient autre chose. Ils n'ont pas profité euh, de cette ère avant les accords et nous devons penser à cette perspective-là. Oui, merci. Et s'il vous plaît, dites dans quelle langue vous allez parler avant de prendre la parole. C'est important pour les interprètes de savoir dans quelle langue vous parlez. Merci beaucoup. Je m'appelle James. Je viens de Global Justice Now. J'aimerais souligner quelques-uns de nos succès. Il est il est facile de d'oublier euh, certains aspects. Mais par exemple, l'Équateur a annulé 16 de ses accords de libre-échange. Cela nous mène à la question à savoir... Quelle est euh, la, la fin de cette, euh, ce processus Mais nous commençons à changer notre manière d'agir, notamment en ce qui concerne le commerce. Nous voyons plusieurs problèmes dans les pays d'Amérique du Sud. Quelles possibilités avons-nous pour, euh, pour euh, exprimer notre opposition Évidemment, c'est toute une histoire. Nous avons euh, combattu TTIP. nous avons pu battre un accord multilatéral. Maintenant, c'est le tour au traité sur la charte de l'énergie. Une fois que ces choses deviennent importantes et que nous réussissons à leur accorder de l'importance nous pouvons mobiliser les gens et le grand public commence à s'y intéresser. Nous avons du matériel d'information avec nous. Il est souvent question du changement climatique et du, du mouvement pour le climat. Dans euh, ces petits livrets, vous pouvez euh, en prendre un. Nous avons déjà pu célébrer plusieurs succès. Nous avons pu euh, coopérer avec le Mouvement pour le climat et les convaincre qu'il s'agit d'un sujet très important. Je vais parler en allemand. Thomas Kolmayer de Goyart Watch. Et je suis complètement d'accord avec James. C'était génial. Les, la mobilisation euh, dans les années 2000, Et, euh, on parlait aux, aux hommes politiques ou euh, d'autres euh, activistes m'ont euh, envoyé les, les textes des accords. C'était un, un temps incroyable. Et à une époque, il y avait les marchés financiers qui étaient vraiment intéressants pour les gens. Mais je pense que ces temps vont revenir. Il faut juste garder l'espoir. Donc maintenant, l'énergie, c'est très sexy. Il y avait une autre époque où ce n'était pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est... Je pense qu'il y a deux ou trois sujets qu'il faut voir. Premièrement, il y a ce divisement thématique, c'est le loi des chaînes d'approvisionnement et de l'autre côté, le loi de commerce. Mais cela va ensemble et donc il faut le penser ensemble. Il y a deux différentes directions et c'était difficile de les mettre ensemble. Et je ne sais pas comment c'est la situation dans d'autres pays. Dans, en Allemagne, c'est Cora, des, euh, des activistes des droits humains et d'autres euh, associations sur le, qui agissent sur le commerce. il faut euh, venir ensemble, il faut ajouter les droits humains dans les accords euh, commerciaux. Et le deuxième point que je veux mentionner, c'est qu'il y avait une très grande discussion sur les... Euh, euh, brevets sur les euh, vaccins en Allemagne on voulait euh, avoir des brevets pour euh, les vaccins les vaccins de Biotech, et c'est euh, quelque chose d'incroyable comment est-ce qu'on peut mettre en avant ces sujets euh, au milieu de, de, de l'intérêt public qui sont euh, nommés pendant les, les actualités le soir c'est donc il faut penser à comment mener le débat aussi avec les euh, médias en ligne comment euh, c'est Amazon, Facebook ou Google ou Tencent qui euh, utilisent les uh, big data la souveraineté des, des données il faut réfléchir à ce qu'est ce qu la digitalisation et euh, c'est souvent la... Euh, numérisation qui est important. Il faut aussi euh, voir ici euh, une actualisation de, du débat, du discours. Il faut euh, rester, il faut garder l'espoir et continuer d'organiser de, des manifestations aussi grandes qu'avant. Qu Merci. Je m'appelle Isolde et je parle allemand. Je travaille aussi dans la VTO et euh, commerce mondial et euh, Thomas, je veux dire que les, euh, les accords de libre-échange et la politique euh, commerciale va ensemble avec euh, les droits humains et euh, on respecte aussi les, les pays avec des euh, mécanismes moins forts. Je ne veux pas continuer dans cette direction, euh, ce qui s'est passé en 2015, 2016, c'est le sujet le plus intéressant à l'époque. Et maintenant, on en parle presque plus. Pre presque plus. Nous sommes aussi de cette union, opinion. Nous voyons que au sein d'Attac, il euh, y a le savoir sur les accords de libre-échange et un savoir sur euh, CETA, et nous avons pensé que si euh, la coalition euh, du gouvernement ici en Allemagne peut euh, signer euh, cet accord avec les euh, euh, effets euh, euh, difficiles et... Euh, il faut euh, vous demander, vous prier de vous euh, engager, d'utiliser vos euh, connexions, vos relations, de mobiliser euh, tout ce qui, tout ce que vous pouvez. Parce que l'accord de CETA parle de l'expansion d'un régime de commerce. Et euh, notre proposition de manière didactique, c'est de réduire cela. Nous voulons... Euh, nous concentrer sur la question des euh, droits de commerce des entreprises et de mettre la politique climatique au centre. Et nous pouvons que c'est important de coopérer avec les autres euh, organisations dans le réseau de commerce équitable et après voir comment nous pouvons libérer. Euh, des, euh, des énergies. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, rejoignez-nous à euh, notre point d'information euh, pour discuter sur euh, l'élargissement ja de nos euh, combats. Je m'appelle Gabrielle. Je suis d'attaque Lubec. Et euh, j'étais euh, euh, choquée de ce qui se passait avec les accords de libre-échange et c'était ma motivation pour euh, rejoindre Attaque. Donc euh, j'aimerais répondre à une autre euh, intervention et je pense que c'est un mécanisme qui est utilisé pour mettre en avance euh, tous ces, ces pratiques et les gens disent que ah, on, on en sent pas vraiment les, euh, les effets il n'y a pas vraiment des, des dangers on ne les voit pas et c'est une raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont plus intéressées à ce, ce sujet et pensent que ah, tout ce, ce chaos, tout ce débat, ce n'était pas vraiment important, ce n'est pas vraiment, pas, ce n'est pas s'avérer euh, vrai. Et je pense que c'est un argument important. Est-ce que tu veux euh, ajouter quelque chose à cela Non Ok. Donc j'ai une autre question pour Thomas. Sur quelle euh, base est fondée euh, fonder les, les améliorations des accords, comment on peut les formuler si on veut le faire avec les possibilités des différents groupes parlementaires, on pourra penser que l'autre côté va former des, des groupes aussi et... Ce pas un mécanisme qui peut être sécurisé au long terme pour rendre les accords plus euh, plus humains. Merci. Excuse-moi, tu voulais demander quelque chose Je pense qu'on a le temps pour une autre question et après, je dirais c'est la dernière ronde pour euh, la table ronde. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation excellente. Je réfléchis au travail que nous faisons sur les personnes qui pensent au capitalisme, qui se battent pour la même chose. Et euh, moi aussi, je pense que cette idée est très progressive. Est vrai que nous n'avons pas besoin de ces accords de libre échange. Et les points positifs de ces accords sont très euh, restrictifs, sont, sont petits. Il faut penser plus euh, concrètement à comment utiliser cette énergie dans, avec des, énergie, des initiatives de euh, l'OMC. Il y a d'autres choses importantes dans ces accords, surtout quand, il, quand on parle de, ces, de, de la responsabilité. On peut se demander... Est-ce que ce serait bien de proposer aux pays de collaborer et de travailler sur des politiques communes et ne pas utiliser ces restrictions l'un contre l'autre C'est une alternative au point de vue très dur de juste dire que tous les accords de libre-échange sont mauvais et si on voit que c'est quelque ça s'avère de, de, de, quelque chose de positif on pourra peut-être signer quelque chose de nouveau et on pourra influer, avoir une influence sur les accords internationaux et nous pouvons essayer de créer de nouveaux principes de commerce mondial. Merci beaucoup pour euh, toutes vos questions. J'aimerais euh, donner la parole aux participantes de, de la table ronde de partager euh, leurs pensées. Peut-être voulez répondre à quelques questions spécifiques. La question de Sita à Thomas, ou la dernière question sur les mécanismes, une autre question qui est aussi importante, comment pouvons-nous gagner Comment puissent les gens entendre nos voix Et puis la question à Luciana. Quelles sont les euh, attentes pour la politique d'investissement? Qu'est-ce qu'on attend des gouvernements en Amérique latine? Et comment euh, lier les droits humains et les euh, droits de commerce? Thomas, on va commencer avec toi. S'il vous plaît, euh, soyez court. On n'en a pas vraiment parlé, mais CETA et tous les autres nouveaux accords de l'Union européenne. Euh, pour les conclure, des délégations sont mises en place. On pourrait tenir des discours là-dessus. Les deux partenaires sont représentés dans ces délégations. Les Canadiens, par exemple, sont présent et l'Union européenne. Pour l'Union européenne, il s'agit de repr représentants pour la Commission. Pour CETA et pour d'autres accords, un certain nombre de délégations sont mises en place. Mais en ce qui concerne CETA, euh, certains aspects ne sont pas encore appliqués, comme par exemple la protection des investissements. C'est la raison pour laquelle certains paragraphes de l'accord ne sont pas encore en vigueur. Ce sont des paragraphes qui donnent la compétence à ces délégations de modifier la protection des investissements. D'après CETA, ces délégations peuvent changer les droits. Mais les paragraphes ne sont pas encore appliqués, donc on ne peut pas encore vraiment faire beaucoup. La seule chose qui reste, c'est que la délégation mixte de cet utilise sa compétence générale en ce qui concerne l'accord global. Cette délégation mixte peut interpréter Certains, certains aspects de la protection des investissements. Comme je l'ai dit, c'est très vague Quand je peux interpréter certains aspects. Ce n'est pas très clair jusqu'où cela peut aller. Les investisseurs peuvent avoir recours à un tel ou un tel aspect et tout reste très vague. C'est une chose très importante. Um, imprévisible, pas sûr. Et le tribunal arbitral est tenu à l'interprétation de la délégation mixte. Mais c'est dit aussi que le tribunal arbitra arbitral doit se tenir aux droits internationaux. Le droit international, par contre, dit jusqu'où on peut interpréter un accord. Donc, enfin, c'est le tribunal arbitral qui décidera. Il peut dire si la délégation mixte est encore dans ses compétences ou non. Donc, tout n'est est pas très sûr. Encore un d'autres aspects que j'aimerais que mentionner. James, je suis d'accord avec toi. On devrait coopérer avec le mouvement pour le climat. Nous avons euh, écrit euh, un papier que nous distribuons dehors. Nous avons euh, écrit certains emploi sur le lien entre la politique du commerce et la politique du climat. Le, la politique du climat ne peut pas nous accuser que nous soutenons juste profiter de leur élan. Car euh, cet élan a disparu et, aussi avec la guerre et la pandémie. Donc la, le mouvement du climat pourrait profiter d'une coopération aussi. Thomas, excusez-moi, je dois te couper malheureusement. Donc je comprends pourquoi euh, cette salle n'est pas remplie de gens, mais je pense que nous sommes dans une bonne position, une meilleure position pour négocier qu'il y a quelques ans. L'Organisation mondiale du commerce devant une crise existentielle. Équateur et beaucoup d'autres pays ont annulé leurs accords d'investissement. L'Espagne euh, et leurs accords sont, sont en danger aussi les brevets, des vaccins, la propriété intellectuelle, tout cela est remis en question. On ne devrait peut-être pas euh, parler de commerce parce que nos luttes ne tournent pas seulement autour du commerce. Nous ne parlons pas de problème pour les travailleurs euh, offshore nous ne parlons pas de problèmes fiscal c'est encore autre chose c'est ce n'est pas la même chose que qu'aux années 90 pas trouver des solutions pour une ère après le néolibéralisme. Le mouvement contre la mondialisation profite de l'Amérique du Sud, mais cette partie du monde change. On y trouve une nouvelle façon d'internationalisme. Enfin, nous avons besoin d'une mondialisation contrôlée. Tous ces sujets sont euh, connectés, mais nous devons euh, arrêter la mondialisation d'une certaine manière. Notamment, les monopoles doivent être contrôlés. On devrait peut-être donner un autre titre à ce forum la prochaine fois. Tous ces sujets sont très importants, mais il y a de l'espoir. On doit trouver un équilibre. Entre nous, les experts... et certains euh, sujets concernant les accords de libre-échange. Nous avons eu des succès. Nous n'avons pas pu imaginer que le GIEC parlerait de commerce dans son rapport. Nous y avons travaillé pendant des années. Maintenant, nous avons plus de légitimité. Des acteurs importants nous écoutent. Nous devons vraiment trouver un équilibre. Nous devons regarder le système de prêt. Mais nous ne devons pas... Euh, couvrir trop de sujets, trop en détail. On doit trouver un équilibre avec les autres sujets importants. Nous avons regardé ces accords de libre-échange. Il reste difficile de mobiliser les gens et de ne pas, euh, de ne pas séparer les groupes différents sujets. Ce serait vraiment bien d'avoir des gens de différents euh, domaines qui se réunissent dans ces forums ici. Nous ne pouvons seulement euh, couvrir quelques sujets ici. Je suis absolument d'accord. J'ai pensé à la question de Birgit. Nous avons perdu le grand public. C'est ce qu'elle a dit. La dernière université d'été à Paris, en 2014, euh, c'était un événement euh, lors duquel j'ai rencontré Nick. Cette fois-ci, on a beaucoup d'ateliers concernant la guerre en Ukraine et évidemment, c'est un sujet très important. Nick a dit que nous avons beaucoup appris ces 20 dernières ans. Ceux qui ont participé aux premières discussions et ceux qui sont présents aujourd'hui ont changé. Nous avons aujourd'hui des acteurs plus dynamiques. Le mouvement climatique, le mouvement féministe doivent être euh, impliqués aussi. On ne devrait pas seulement parler de commerce. On doit parler du fait que le système de commerce est vraiment pas logique. On doit changer le commerce pour changer le climat. Tout le monde doit comprendre le que le commerce est au cœur du système capitaliste. Tout cela est très abstrait, mais il faut le comprendre. Car si le mouvement climatique et le mouvement féministe participent, on peut vraiment trouver une nouvelle dynamique. On peut dire que le système est vraiment horrible, mais nous avons besoin d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau élan car voilà, ce sont les mouvements qui sont dans les rues. En Amérique du Sud, rien ne se passe sans le mouvement féministe. Nous devons coopérer avec ces mouvements. Nous devons souligner comment les accords de commerce impactent les femmes, car elles ne le savent pas. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de nouvelles, d'une nouvelle manière de communiquer. Nous devons toujours aller plus loin. C'est comme dans le foot. Nous devons d'abord regarder où le ballon euh, doit être visé. C pendant ces jours ici, nous pouvons en parler. Peut-être que nous devons nous retrouver plus tard pour en parler. Thank you all so much. Uh, so go out. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, sortez, retrouvez-vous. Merci beaucoup, à plus tard.